L'équipe de physico-chimie des fluides géologiques utilise les outils de la physique et de la chimie pour comprendre l'histoire de la Terre, son évolution depuis sa naissance. Alors Ces outils nous permettent de suivre les, les transferts d'énergie et de matière entre les, les différents euh, réservoirs terrestres et euh, les objets géologiques. Nos méthodes d'observation sont des, des méthodes physiques, tout ce qui est euh, détermination des, des, des propriétés euh, physiques des, des minéraux et des liquides, et chimiques, tout ce qui est euh, étude des concentrations des éléments chimiques ou des rapports isotopiques de ces éléments chimiques. Elles nous permettent d'avoir euh, des contraintes sur la genèse des objets, température, pression, sur l'origine de la matière qui les constitue. Est-ce que c'est de la matière qui vient du manteau profond, du manteau supérieur Éventuellement, est-ce que c'est de la, la matière qui provient de la croûte, croûte continentale, croûte océanique Est-ce que cette matière a subi une interaction aux roches avec des quantités importantes d'eau de mer par exemple. C'est le cas par exemple de la, la croûte océanique et euh, de son devenir dans les zones de subduction. Là, nos, nos outils nous permettent éventuellement d'identifier le devenir de ces matériaux subductés. L'instrumentation de notre équipe est variée. Elle tourne autour de méthodes physiques pour déterminer les structures des, des minéraux, des liquides et de méthodes chimiques euh, pour déterminer les compositions chimiques et les rapports isotopiques. Donc Les rapports isotopiques, ça se, ça se mesure avec des spectromètres de masse. Les méthodes physiques, c'est des méthodes de calorimétrie, de spectroscopie euh, infrarouge, ramant, l'objet étant une roche, un diamant, un fluide, L'équipe est constituée de trois laboratoires, le laboratoire de physique des minéraux et des magmas, le laboratoire de géochimie des isotopes stables et le laboratoire magie, magmatologie et géochimie inorganique de l'université Pierre et Marie Curie. Éric, on dirait qu'on est des physico-chimistes des matériaux terrestres, on va aussi bien s'intéresser à la physique des matériaux à haute pression et haute température que l'on peut retrouver dans le noyau ou le manteau, que la partie fluide, essentiellement nous ici on va s'intéresser à la partie fluide que l'on peut retrouver à toutes les profondeurs, donc toutes les pressions et toutes les températures. Pour étudier ben, la terre, nous effectuons des missions sur le terrain pour aussi bien aller euh, ramasser euh, ce type d'échantillon, euh, donc euh, un échantillon d'un basalte de La Réunion, mais également euh, aller ramasser euh, un verre euh, volcanique, une obsidienne, hein, ou bien euh, une pierre-ponce euh, du Massif central. Donc ceci, par exemple, c'est un euh, basalte avec euh, dedans toute une série de grains d'olivine et euh, ce basalte vient de La Réunion. Euh, on va le refondre, le faire couler euh, dans un laboratoire, retrouver les mêmes euh, phénomènes que euh, dans une, une éruption. Après ce basalte-là, on va être amené à le rechauffer pour mesurer sa viscosité. Cette notion de viscosité, on peut la regarder ici. Alors ceci, c'est trois tubes à essai, dans lesquels on a trois huiles. Je vais juste les incliner pour vous montrer comment varient ces, ces viscosités. Donc, je ne sais pas, j'espère que c'est clair. Ici, cela bouge très rapidement. Ici, un peu plus lentement. Et ici, encore plus lentement. Entre chacun de ces huiles, il y a, 10 ordres de enfin, il y a un ordre de grandeur en viscosité. Cette viscosité, c'est 1. Ici, c'est 100. Et ici, c'est 1000. Donc, en échelle de logarithmique, ça va faire 1, 2 et 3. Donc, en fonction de la viscosité de nos matériaux, on va euh, avoir des mécanismes totalement différents. Après, euh, on va effectuer des analyses structurales, essayer de comprendre le, les arrangements atomiques, euh, la structure de ces matériaux à une échelle beaucoup plus fine, essayer de corréler cette structure avec les propriétés. Alors, pour effectuer ces premières analyses structurales, donc de la structure de ces matériaux, on va utiliser un appareil que l'on a à l'IPG qui est un spectromètre Raman, dans lequel on peut reprendre cette lave volcanique, la chauffer euh, et regarder sa structure euh, à haute température, par exemple, directement. Et puis, après, on va être amené aussi à aller sur des grands instruments, ce qu'on appelle des accélérateurs de particules euh, en France ou à l'étranger. Là, on va, par d'autres techniques, euh, Structurale, euh, on va euh, compléter les mesures que l'on peut faire ici. Les différentes thématiques, en fait, elles sont très, très, très, très variées. Elles vont de l'accrétion de la terre jusqu'à comment une bactérie fonctionne et et induit la précipitation de carbonate. Donc il y a toutes les échelles de temps et d'espace qui sont, qui sont traitées. Et ce qui unit vraiment le tout, c'est l'utilisation des isotopes stables pour déchiffrer les messages qu'on cherche à déchiffrer. Ce qu'on appelle un isotope stable, en fait, c'est le fait que des, les éléments peuvent avoir des masses différentes. Ce qui donne la masse un élément, c'est son noyau. Il est constitué de neutrons et de protons. Et on sait que la quantité de neutrons peut varier légèrement en faisant varier la masse euh, du noyau de cet atome. L'exemple classique, c'est carbone 13, carbone 12. Ils ont tous 6 protons. Le 12 a 6 neutrons. Le 13 en a 7. On appelle ces isotopes stables dans notre cas quand ils ne se désintègrent pas au cours du temps et que donc leur concentration ne va pas varier au cours du temps. Mais elle va pouvoir varier au cours de différents processus qui font passer l'atome d'un matériel à un autre. Par exemple, l'eau liquide, quand elle passe en phase vapeur, eh ben, sa concentration en oxygène 16 va augmenter dans la phase vapeur parce que c'est le plus léger et il va s'évaporer en premier. Donc c'est ça les isotopes stables. Le fait que les masses des différents isotopes soient différentes leur procure des propriétés physiques légèrement différentes. Et la mesure de leur abondance dans les corps, euh, les matériaux terrestres, permet de remonter parfois au processus qui euh, a créé le matériel en question. Alors Il y a deux choses en isotopie. Il y a d'abord euh, le fait que tous les réservoirs n'ont pas les mêmes compositions isotopiques. Donc quand on regarde les isotopes, on a un accès aux réservoirs. Et la deuxième chose, c'est que ça trace aussi des processus. Donc, on a, on a accès à un processus. Et nous, c'est ça qu'on cherche à voir. On récupère un réservoir. Ça va être, par exemple, la matière organique fossile. Et on essaye de comprendre quel processus a pu créer cette signature isotopique. Donc, on arrive à retracer un réservoir. On peut, par exemple, dire, eh ben, cette composition isotopique, euh, elle est certainement dérivée du réservoir CO2 atmosphérique. Et le processus qui a abouti euh, à cette donnée qu'on enregistre, bah, c'est euh, la photosynthèse, par exemple. Auquel cas, on a un enregistrement d'un euh, bah, métabolisme. Et on peut poser des contraintes en disant que bah, cette matière organique-là, elle est dérivée de la photosynthèse. Et il y a euh, tant de milliards d'années, la photosynthèse existait vraisemblablement déjà. ici là, on mesure le carbone et l'eau euh, essentiellement dans les basaltes et on fait 2-3 échantillons par jour maximum. On a un échantillon, une, une roche, ouais. euh, des minéraux, on chauffe avec une, un four à induction. En chauffant l'échantillon fond, et les volatiles extraits de, du basalte, par exemple le CO2, l'azote, sont libérés et vont être purifiés et séparés de manière successive. Dans ce four, c'est du cuivre. Le cuivre il permet de purifier l'azote le plus souvent. Et d'oxyder par exemple le CO2, euh, le CO en CO2, et de réduire les oxydes d'azote en N2. Ici là, c'est ce qu'on appelle un piège à température variable, fabriqué au laboratoire encore. Ici là, on met l'azote liquide, moins 196 degrés C. Et au milieu, vous pouvez voir qu'il y a une petite résistance. Ce qui nous permet de chauffer et d'avoir n'importe quelle température entre moins 196 degrés et... Eh ben, 20 degrés. Sous vide, l'eau se piège à autour de moins 80 degrés et le CO2, lui, se piège à moins 130 degrés. Merci. Donc si on va se mettre à moins 100 degrés, eh ben, on va être capable de séparer le CO2 de l'eau de manière très simple. Ici, là, encore un four. Là, c'est de l'uranium, appauvri, faut-il préciser. Et l'uranium, comme de nombreux métaux, il présente l'avantage de pouvoir réduire l'eau. Et quand on veut mesurer les rapports d'abondance de l'hydrogène, on ne peut mesurer que sur l'hydrogène, on ne peut pas mesurer sur l'eau, ça colle dans le spectromètre de masse. Donc l'uranium, qu'est-ce qu'il fait On envoie de l'eau dessus, il garde l'oxygène et il libère H2. À la fin, on est capable de séparer nos, nos composés, de le mesurer, pour sa, en abondance et en composition isotopique, par spectrométrie de masse. Sur ce spectro, on a deux entrées, là et là par lesquels on, enfin, on peut faire rentrer un gaz. Ici, ça vient de cette ligne, ici de cette bouteille. Caché là-dedans, il y a des tuyaux qui nous emmènent ces gaz à ce qu'on appelle la source qui est là. Dans cette grosse boîte, on a la source où les gaz vont être ionisés avant d'être accélérés dans, dans un champ électrique et déviés dans un champ magnétique qui est là, au bout de mon doigt ce que vous avez, c'est un énormément qui fait un champ magnétique qui permet de dévier les particules gazeuses qui sont chargées et elles sont ensuite collectées dans un collecteur qui se trouve là-bas derrière et le signal produit par ces molécules chargées qui arrivent dans les collecteurs crée un champ électrique qui est traduit en rapport d'intensité et en, en composition isotopique par la suite. et entre les différents réserves terrestres, objets géologiques, Nous avons développé des, des méthodes physico-chimiques pour l'étude des, des objets de la Terre. Ces méthodes permettaient d'analyser des, des quantités de matière extrêmement faibles et déterminer des propriétés physiques et chimiques de manière très précise. Essentiellement, on a essayé de décrire les échanges et les transferts de matière et d'énergie entre l'intérieur et, et la surface de la Terre, la migration des magmas, mais aussi le transport des éléments légers, comment était née l'atmosphère, par exemple. Aujourd'hui, ces méthodes, on, on a été capable de les transposer, de les adapter pour des problèmes qui sont plus des problèmes de surface. Je citerai la séquestration géologique du CO2, mais aussi l'apparition de la vie sur Terre et ses conséquences sur l'atmosphère, sur les océans. Ça, ça a été la philosophie du laboratoire depuis sa création par Marc Javois, c'est qu'on consacrait une grande partie de notre activité à produire et à développer des nouvelles technologies d'extraction des éléments et de mesure de ces éléments ou de leurs propriétés physiques. Et à chaque fois qu'on a eu un saut technologique, réalisé souvent à l'intérieur de l'équipe, à chaque fois on avait une évolution dans notre compréhension du système Terre. Donc schématiquement une découverte scientifique importante.